Thank mm -hmm. Depuis qu'il se sert d'outils, l'homme a toujours cherché à minimiser les interfaces. Nous sommes passés d'ordinateur de la taille de cette pièce au téléphone portable que vous tenez dans votre main. Chez CBC, nous avons toujours cherché à faire avancer l'humanité. Aujourd'hui, nous éliminons l'interface. Mes amis, voici l'intraface. Vous envoyez encore des messages texte à vos proches. À partir de maintenant, vos messages seront transmis directement depuis votre cerveau à l'intraface, Ordinateur miniaturisé implanté dans votre crâne qui les transmettra par Internet jusqu'à votre destinataire sans avoir besoin de les écrire ou de les dire. Faites juste ce qui est naturel. Pensez. Bonjour, 16 novembre, l'actualité de la semaine. Cyberbiocomputing, ou CBC, commercialise en France en interface. Premier véritable ordinateur bionique. Apparemment, pour avoir le privilège de posséder un des dix prototypes, il faudrait dépenser dans les centaines de millions, donc pour le moment hors de portée, même si CBC assure de baisser ses prix dès que possible. Moi bah c'est Amy. Quoi Tu fais quelque chose ce soir Non, pas vraiment. Ça te dirait que je passe chez toi Pourquoi faire Je dois bosser demain. Comme tu veux. Tiens, tu me rappelles quand tu te sens... CBC est dorénavant l'entreprise qui connaît le taux de croissance le plus élevé jamais enregistré, dû en grande partie à la démocratisation de son interface D3 au prix de 50 000 euros, ce qui explique la croissance exponentielle du réseau des cerveaux connectés. Attention toutefois aux futurs clients. L'opération chirurgicale nécessaire à l'installation de l'ordinateur s'élève, elle, à 5 000 euros, une somme non négligeable. Pour le moment, CBC est en monopole sur le marché. Il semblerait qu'aucune entreprise n'ait les ressources nécessaires au développement d'un tel appareil. s'il vous plaît. L'Hyperloop direction District 7 est en gare. Monsieur, euh, il y a trois ans, vous nous avez dit que l'intraface avait un potentiel de croissance encore très élevé et qu'elle pourrait croître encore de 325%, c'est l'estimation que vous nous avez donnée. Là, les chiffres viennent de tomber et on se retrouve avec une croissance de 150%. C'est ridicule, nous n'aurions jamais autant investi si nous connaissions ce chiffre. Aujourd'hui, on voudrait vous demander d'ouvrir une nouvelle source de revenus à l'intraface, ce qui vous permettrait de tenir vos promesses. Je pense mettre de la publicité dans la traface. <rire> J'ai autre chose à faire, tu sais, mais je peux toujours passer chez toi. T'as ça, toi Bah ouais, pourquoi Je travaille dans ce secteur, mais c'est cher. j'avais pas que t'étais si aisé Ah, <rire> tu sais, dans mon métier, on a facilement beaucoup de... Ah bon, t'es dans quel secteur Je rends des services au... Bon Je viens de parler avec les actionnaires de l'entreprise. d'après eux, l'intraface le... a un sacré potentiel dans la publicité. On va donc essayer hein de développer ça. J'ai pour la publicité. Mais c'est pas possible de faire ça! C'est de la publicité subliminale! C'est impossible! Pourquoi faire de la publicité? Vous savez, si euh, vous n'êtes pas d'accord avec le business plan d'entreprise, l'entreprise, les vous pouvez ne pas revenir demain. On trouvera ouais. quelqu'un de plus qualifié que vous à votre poste. Salut. Salut, on y va J'ai appris que t'as risqué gros hier. Avec 50% de chômage, tu t'aurais pu te retrouver sans boulot pendant super longtemps. Enfin, il pas venu me parler de ça. Qu'est-ce qu'il y a Hier, mon patron à CBC nous a donné un truc hyper humoral. Mettre de la pub subliminale dans l'intraface. Comme l'intraface est reliée à l'amygdale, la partie du cerveau qui est connectée au sentiment, ça veut dire que c'est pourra pour avoir accès à l'amour, à la joie, à la haine. Enfin, il suffit d'être un être humain normal pour se rendre compte qu'on va dans la mauvaise direction. Ouais, je vois. qu'est-ce que tu peux y faire Face à une entreprise aussi grande, c'est perdu d'avance. Pas vraiment. Il y a une vulnérabilité dans le système. Une faille qui passe par la pub. Si on se passé pour un annonceur, on contrôle les gens. Puisque c'est le pouvoir qui donne aux annonceurs. Oh ouais. Ouais. Où tu veux en venir Il suffit de te faire passer pour un annonceur et c'est un jeu d'enfant. Il n'y a plus qu'à modifier le code source. Bah, tu veux contrôler quelqu'un Non. Non, c'est pour c'est pour révéler le nouveau programme de pub qu'ils vont mettre dans la nouvelle mise à jour. Personne n'est au courant, il faut qu'on le prouve. Pourquoi t'as besoin de moi Parce que j'ai besoin d'un partenaire et surtout de quoi travailler. Oh. On a besoin d'un disque de mémoire. On trouve ça dans les interfaces V3. Et j'ai pas 50 000 de côté. Et c'est obligatoire. Faut pas faire sans. Ouais. Si on n'a pas le code source du software de l'interface, on peut rien faire. Merde. Mais justement, je peux utiliser le disque de mémoire qui est dans ton interface. Quoi Mais c'est dangereux. L'interface est programmée comme une extension de mémoire. C'est irréversible. On peut pas y toucher. Une partie de mes souvenirs est là-dedans. Si je t'endors, je prends le disque et je le rebranche avant que tu te réveilles. Il devrait rien se passer de mal. Faut juste que je modifie rien dedans. ça marche toute sa mémoire est là-dedans mais alors ça veut dire que je peux bizarre un dysfonctionnement pareil juste quand ils essaient d'influencer les gens c'est la merde je te l'avais présenté en plus je sais pas si tu te souviens oui oui c'est Amy je me rappelle Amy Down ouais Amy Down est introuvable c'est pas possible depuis que Facebook a acheté les listes de recensement tout le monde a un compte Facebook donc où Amy n'existe pas Ouh... Aucune idée, aucune idée. Tu trouves pas que c'est un gros coup pour CBC Si leurs intrafaces étaient défectueuses, ils auraient des millions de procès derrière eux. Mais la vidéo, elle est plus disponible. Pourquoi Supprimée par CBC, pour copyright. T'attends quelqu'un Non. 六八六七 Ça, ça, ça a planté pendant que je dormais. Oui, il me restait du temps. T'es con Dans quel but en plus Décrédibiliser l'intraface Pas vraiment. C'est pas ta coquine Non Mais elle t'aime T'as touché à son cerveau, foiré. Tu m'as bien dit que c'est CBC qui a retiré la vidéo Ouais. Et si CBC avait retiré la vidéo Parce qu'ils veulent pas qu'on sache. Ils doivent être à sa recherche là, avant qu'elle soit dans tous les journaux du monde. Ils sont déjà là Ils sont déjà là Toi. Mais je. Te pose pas de questions. Dis-moi au ton nom. Antoine, allez rentre chez toi. Ok, je te débanne et. Salut. accès pardon j'ai toujours accès au serveur de cbc comment ça tu as déjà eu accès oui pour déchiffrer le disque de mémoire de ton interface j'ai dû y aller j'ai raté des trucs moi et comment ça tu as toujours accès la dernière fois j'ai installé une backdoor un programme qui permet d'accéder au serveur de cbc à distance je peux tout arrêter je peux supprimer tout le noyau de d'interface mais pourquoi La pub. Tout est corrompu, tout est pourri jusque dans les entrailles. Mais on va tout perdre. Tout ouais. le monde. Tous leurs souvenirs. Oui. Tous mes souvenirs. Oui. Il n'y a pas un autre moyen. Tout laisser comme c'est. Reprendre notre vie normale. Je pense qu'on peut faire chanter CBC. Reprendre notre vie d'avant. En échange de la désinstallation de la Backdoor. On a l'air si en mon otage. Je peux pas choisir pour toi.